Toki c'est chouette hein Après Barof et Rafam, je pense que Rafam en début de méta c'est toujours un bon perso parce que c'est un perso qui va te permettre de récupérer des bah, des cartes que tu veux vu qu'on va tous un petit peu essayer de jouer Undead. Je pense que Toki quand même... Euh... Joli avec Réincarnation, ouais mais Toki c'est strong hein. Toki ça a été EP hein, il y a quelques mois. C'est deux cartes hein, deux cartes supérieures. Hein. Tu peux vraiment faire des sorties incroyables hein. C'est dur à dire. On n'a pas le token au début. Euh... Mais c'est quand même un 4 pouvoir. Et on achète un 3. Mais c'est dur à dire parce que là on va quand même perdre les combats. Peut-être fallait prendre la 2-1. Mais je pense qu'il faut quand même prendre Quan. De toute façon on va faire une Omu Curve je pense. Je pense qu'on va faire une Curve. Donc 5 plus 1. Je crois. Je crois pas qu'on puisse faire une 3 une 3. Bah si on peut une 3 3 mais il faut vraiment des tokens. Bon en fait le problème de Toki c'est que c'est ultra polarisé. C'est un peu comme l'As du Casse. Si t'as le token t'es le roi du monde. Si t'as pas le token t'as un perso qui est quand même correct. Mais t'as pas la sortie neutre quoi. Salut Shelvas, bienvenue à toi. Mais bon, c'est loin d'être mauvais quand même. Merci euh, Babelwet du 0-0. Merci pour le Prime, c'est gentil. Merci de ton aide. Merci beaucoup. Bon appétit, Nerd. C'est honteux. pas mal ça, mais... Est-ce qu'on clique Je pense qu'on va prendre ça et le taunt, ou ça et le robot. Ou on clique. Je pense qu'on va prendre ça et le, et le robot. Même si le robot il est crade. Peut-être le taunt en vrai. Hein. Bon ça c'est sûr. Après le taunt je crois. Je crois que les taunts c'est mieux. Merci Shelvas, merci beaucoup, merci de ton aide. Shelvas qui offre euh, 10 abonnements à Nyarli TV, à Nerik le Nerik, à Romanoma, à Remzouz du 38, à Risencom, à Tonton GGet, à Sepa, à Rocky Rocket, à Eliugos et à Baboski. Merci à toi Shelvas, merci de ton aide. Euh, C'est très important, ce que tu fais, ça m'aide énormément dans mon travail et ça m'aide à pérenniser mon, mon, mon activité. Donc merci à toi de me permettre de, bah, de continuer encore un peu mon, mon activité, donc merci beaucoup. Merci pour l'aide et merci à Grimjo126 pour le Prime. Merci. Merci beaucoup. Ouais donc là c'est 5 plus 1. C'est l'OmuCurve, hein, quoi. Je veux tout. Je ouais, pas tout ouais. C'est dur en vrai parce que... En vrai c'est dur parce que je veux vraiment tout. Ça ah, et ça c'est super bien aussitôt. Et je pense qu'on va malheureusement pas prendre le chevalier après la carte est vraiment débile mais est ce que c'est pas trop tard Genre les 7 gold de prendre chevalier sachant qu'on a je pense que c'est un peu tard quand même ouais c'est très généreux chalvas franchement et c'est vraiment une aide qui est extrêmement précieuse donc merci beaucoup Ouais ça va être achat 4-5, achat bon grande Kenya qui est une vraie bonne carte de tempo Ah dommage Dommage On commence à saigner Ouch C'est bon on est dans la 3 Donc ouais je pense qu'on va pas prendre le chevalier On va prendre ça Ça On va cliquer Grande crinière rondelle. Alors lui, il est rigolo. En fait, il ajoute dans la main un 2-1 qui donne 5 d'attaque à un dragon. Donc en gros, lui, c'est l'équivalent d'une 7-8. Pour 4 en dragon. Et après, tu peux booster les autres petits dragons. C'est plutôt un truc qui est cool. Genre là, ce serait bien de l'avoir. Bah, c'est surtout que lui, ce serait horrible de l'avoir. Mais je pense pas le geler non plus. Parce qu'en va, au prochain tour est-ce qu'on le gèle pas Parce qu'au prochain tour, je vais faire 6 plus 1, je crois. Ouais, je crois qu'au prochain tour, je vais faire 6 plus 1. Donc, euh, je pense qu'il faut profiter de la rondelle pour justement avoir, euh, un, avoir un peu des pièces et avoir des gros trucs. Ça te donne une pièce en plus, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, en plus. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Là, j'avoue qu'il y a une daube, vraiment peut-être la pire et, et une très très bonne, ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est la pièce en plus, Ouais. En vrai c'est con mais ça peut se jouer là aussi. Hein. Allez. Allez le général. Rater. Dynamiteur, bon le dynamiteur euh, il est pas horrible au début, hein. ça fait des. surtout qu'on a que des créatures qui meurent pas dessus, donc c'est cool. Mais bon, <rire> ça fait des égalités quoi, c'est la carte pour égalité quoi, c'est dommage avec ça ça aurait été rigolo, euh ok, roll d'abord ou pas, Je pense pas, ok, Honnêtement, pas des cartes qui sont spécialement sexy. Hein. Je pense qu'en Massacreuse, c'est une très mauvaise carte. C'est pour ça que le rôle, il me choque pas maintenant. Faire un rôle dans ce spot, euh, ça me choque pas. Va roll, hein. franchement j'ai pas envie d'un Liro ou d'une Massacreuse hein. Ouais, bah franchement c'est con mais je préfère presque ce truc hein. <rire> Prochain tour, on va re si on passe on reclique bon, L'avantage c'est que lui il, est, euh, il a up aussi c'est bien Mais je pense qu'on va recliquer et là par contre pouvoir dans les 6 ça va être cool Merci Fat -Johan. Bon courage à toi Fiche. Encore bravo pour tes contenus. Bah ben, Merci beaucoup. Merci de les regarder. et Merci de ton aide. Écoutez, je pense qu'on est content. Eden, Nazar et moi, on est contents tous les deux. Euh, 8. <rire> ok. En vrai on n'a pas commencé à stacker mais ça devient cool hein. Ça par contre c'est... Ah oh, dégueulasse <rire> Ça fera une pièce hein. Au pire là, je gèle quand même c'est qu'une chance sur deux Bon Par contre là on peut commencer à piquer le... Comment il s'appelle le, le nouveau baron, hein. je pense. Parce que... Alors, je vais, je vais choper son nom. Le Titus, voilà. Le petit Titus. Je pense qu'on peut commencer à... Avec notre board, on peut commencer à avoir Titus. Ça ira plus vite et... Ça peut être sympa. Bon, sur les 9 gold, franchement, notre board, il est juste mauvais. Il est pas dégueu, il est mauvais. Ah, mais lui il va il va cibler, non? On s'en fout, remarque s'il cible devant ou va. Non, ah, il va cibler la plus haute. Donc il va choper la 3-7, je pense. Ça ah va. Bah. C'est cool qu'il est up. En vrai, euh, on a un vrai avantage, je pense, en range. Pour le coup. Même s'il a son pouvoir, on a un avantage. On va perdre quand même. Hein. Lui on, ouais. on, on, on a un avantage en range et il a un avantage en gemme. Ce qui est n'est plus à dire. Ok. Ouch. Oh, on a une Adina, sérieusement. C'est honteux, hein. On veut un charlga. Je crois pas. C'est quand même une carte excellente, mais... <rire> c'est vrai, c'est une excellente carte, mais je crois pas. Est-ce qu'on veut un, une bunchy Oh, pas hein Ouais je le Titus maintenant C'est cool quand même. Je vous souhaite un bon combat. Là l'abomination serait vraiment pas mal. Là l'abomination elle serait vraiment cool. Le problème c'est qu'il manque un peu de stats tout de suite quoi. Les 8-1 elles sont un peu faibles maintenant. Ça ramène des 4-1, c'est le... un peu problématique faut du temps quoi ouais, ça peut le faire hein. C'est important ce combat hein. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de up avec le pouvoir ah Gangro bouilleur, c'est cool hein. Ça, ça booste un méca démon. Ça booste un méca, je veux dire. Il Y a pas de méca. Après, on peut booster lui-même, mais pas sûr que ce soit censé. Par contre, ça c'est quand même pas mal, je pense. On attaque à vos serviteurs avec ça. Ça invoque, ça invoque. On trouve Boa. Je pense qu'on va quand même l'acheter. C'est mieux que ce que l'on a. Après, ça c'est quand même cool parce qu'on peut lui greffer un truc dessus tout de suite, mais. Je pense que je pense pas. L éternel Je sais pas si faut prendre un éternel. C'est pas, ouais. pas mal ça. Avec ça. Bon écrabouilleur et réprouvé ça marche trop bien. On a ah, on a le taunt. Bon, on va virer, c'est horrible. Bien sûr, c'est moi qui ai invité les gens. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Bon, on va faire ça. Je pense que je vais up au prochain tour, non Quoi que. Ah oh non Ouais, c'est pas grave, en vrai. Ah c'est trop strong, c'est trop strong hein. Le gars il dit mais je peux rien faire en fait. Bon après il a perdu, il ouais, remarqué, je sais pas si il est si fort que ça lui. <rire> ah la sœur. Bah en vrai, on a que lui qui réincarne. Et on a lui, ah, c'est quand même pas mal hein. Définitivement, plus un, plus trois vaut morts vivants. C'est-à-dire que les ripops vont prendre plus un, plus 3 hein, je pense. En vrai, je pense qu'on peut pas jouer Sœur et Gangre Boyer, Donc c'est l'un ou l'autre. Mais je pense que c'est mieux. faut juste que je trouve la, la, le T4 qui donne réincarnation. Ça, c'est réincarnation, mais je pense que c'est un peu l'Edge. Je pense qu'on s'est un poil le ledge. Après enfin, c'est toujours meilleur que ça, vous allez me dire. Ça. On va prendre. On va virer ce truc. On peut donner lui hein. Anubarak, mais ça va pas trop avec la compo Anubarak, l'idée c'est quand même de jouer avec la sœur. Par contre je vais virer la savana. Je crois que je vais quand même garder lui. Hein. Ah, techniquement, techniquement, lui il est intéressant dans la compo. Mais je crois que je vais pas le prendre en vrai. Parce que je crois que j'ai pas la place et je crois que j'ai vraiment envie de choper plutôt la, la, le T4 qui donne réincarnation. Je pense que je vais jouer avec la sœur ici. Je pense que c'est un peu tard, tour 10 de prendre l'abomination. Puis j'ai déjà un bord plein. Ah, c'est strong, hein. C'est meilleur que Massacreuse. Hein. Nice. Non mais le gars il se dit je peux jamais m'en sortir, sérieux. Ça ah, c'est trop dur. Hein. C'est trop dur. Hein. Même avec une hydre Incroyable qui a tapé, c'est trop fou. Hein. Ça fonctionne pas avec les ripops tu penses Lui Bon okay. pense pas si grave au pire. Il y a Boa qui marche avec ça mais je pense qu'on va plutôt jouer avec la sœur. Après il faut choisir, on pas... n'a pas bord de plein. Mais enfin, on n'a pas Bord illimité. Mais c'est vrai que ça, ça marche super bien. Mais je pense que c'est mieux ça. Mieux... Ça, ça scale. Ça, c'est que pour le combat. Et là, il reste encore pas mal de tours. Après, est-ce qu'on up pas pour une autre sœur Non, là le truc réincarnation est dingue. Après, on joue pas beaucoup de choses. et hein. on joue lui. Ça, en vrai... Même si c'est tout petit. Oh. On va l'adorer. Hein. Ah zut. Ça c'est un démon bête. Mort vivant, mort vivant. On s'en fout. La 4-12. Après, je ne suis même pas obligé de la jouer, en vrai. Pardon. Je ne suis même pas obligé de la jouer. Hein. Non, je ne peux pas la jouer. Euh, merci Chaka du 49 et merci à Marax Team Punk. Merci à vous deux. Merci pour le soutien. Merci, merci de votre aide, merci beaucoup C'est bien, ça fait un mix entre les PV de lui et l'attaque de lui c'est vraiment pas si mal hein. Ah dommage Dommage dommage Un petit coucou de la diag de Valence, Bah coucou à vous On va cliquer mais je pense qu'on va up ensuite J'imagine Ah lui il fait peur mais ils font tous peur On va up Ah, ah Il joue des morts vivants, je pense qu'il n'y a pas de cleave, on peut peut-être même faire... Euh... En termes de place, c'est chaud. Comme ça. Hein Comme ça. Combien il a trigger Lui il a trigger 6 fois. Donne à, définitivement à vos morts vivants. Je pas. <rire> Lui c'est un mort vivant. Et pourtant il n'a pas le plus 1 plus 3. Je comprends pas. Lui il a proc 6 fois sur lui. J'ai du mal à comprendre. Lui il en a 8 D plus 1 plus 3 Lui il en a 2 Je comprends pas pourquoi En fait là je bite pas le truc Il a dû mourir en premier Il est mort avant Ouais mais c'est définitivement Ah non c'est faut qu'il soit sur le board il prend le, il prend le dot et il le garde Ah ouais ouais ouais ouais ouais. Par contre lui c'est un mort. Ah non lui c'est pas un Ouais c'est ça c'est ça En fait ça booste lui Et non mais c'est l'idée hein. En fait c'est pas mal si lui il a Il, il a pas le taunt en fait faut, faut pas taunter le, le Vilquin je pense. Le, le visquin pardon. Je pense qu'il faut pas le taunter. Ah ça fait des tartines hein. On est un poil le euh, limite. Mais bon, pas si loin quand même hein. Ouais c'est vraiment gros ça dommage ça ça revient avec le boubou on meurt pas mais on prend en cheros aussi hein. C'est peut-être celui qui fait qui faisait le plus peur on peut réincarner une bête ça c'est une bête Est-ce qu'on veut vraiment réincarner des bêtes Est-ce qu'on veut vraiment réincarner lui Je crois pas Par contre, là, maintenant, euh, quand on en a deux, on a peut-être envie de le réincarner Je pense pas. Est-ce qu'on prend un autre comme ça Je pense que c'est OK. une compo qui est hybride hein. on a une compo qui est hybride hein. enfin je sais pas si elle est hybride c'est bizarre merci Zaspok merci beaucoup merci pour le, le prime c'est gentil merci pour ton aide oh Exodia en face est-ce qu'Exodia peut nous battre ah oh, non ça a raté je crois qu'il a raté son Exodia non ah non non, il a plein de... Non non. Après la question c'est est-ce que Exodia peut nous battre Je suis pas sûr. Faut juste choper le titus quoi, mais... Si Exodia nous bat pas c'est quand même incroyable. Égalité. Égalité contre Exodia. C'est incroyable de faire égalité contre Exodia. Très bizarre. Très bizarre la compo en vrai. Lui, il sert à rien. Hein. C'est trop bizarre, c'est vraiment trop chelou en vrai. Enfin, je vais le garder pour le tripler quand même. En fait j'ai l'impression que c'est strictement moins fort que jouer juste plein d'éternels. Après lui il est devenu pas mal, quoique c'est pas si fou. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut faire une compo avec Mort Merci, euh, Tom Colnew. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Faut jouer full Reink. Il y a lui. En vrai, lui, hein. À la place de. De quoi? Bah de rien, de tripler, on va tripler de façon au prochain tour, on va l'acheter lui. Anub'arak, sûrement. Anub'arak, bah, c'est faiblard. Hein. Après, ça permet d'avoir un peu d'attaque, mais. Après, les points de vie, c'est pas si mal contre les morts vivants, mais c'est chaud, hein. Ouais c'est vraiment pas, je pense que c'est une compo qui est vraiment pas évidente à jouer. Bah c'est comme les Exodia, hein. finalement les compos Exodia mecha, elles, elles sont arrivées très très tardivement. Mais... On prend un peu de stats en vrai, mais... On est top 3, c'est pas mal. On va prendre ça... Qu'on veut un titus avec lui, on va le virer, je crois. Peut-être on vira les deux. Hein. ça et ça prend tu sais ça ça marchera qu'avec ça un peu rng et j'ai envie de rentrer mon sind mais ça veut dire que je viens lui J'aime bien ça, hein. j'aime bien ça, faut être un peu pragmatique dans cette situation Le faucheur il va nous éventrer, hein. ouais, ça va, on s'en sort bien, oh il a mal tapé son faucheur hein. ça change rien ok top 2 ah elles sont pas mal elles ont beaucoup de points de vie quand même hein. c'est juste que en fait c'est juste surtout elles qui se sont améliorées <rire> elles sont un peu égoïstes les sœurs morts quand même et on finit par l'autre avec des gros morts-vivants. Euh, il avait pas mal de boubou divins. Est-ce qu'un tunnelier ne ferait pas l'affaire Je sais pas, forcément. Ouais les, les chevaux ils étaient intéressants mais Je pense qu'il fallait pas le taunter En fait je pense qu'il faut vraiment avoir plein plein de taunts comme ça Genre taunter ça Bon ça je l'ai eu tard Je pense qu'en vrai si je l'ai plus tôt Il y a vraiment moyen de... que les surmurs sur soient meilleurs Et dans ce cas là tu tauntes lui Tu tauntes lui Et en fait le, le cheval il prend beaucoup de stats avec elle Et ça peut être super super cool Et lui tu le taunte pas pour le coup Pour qu'il profite des... mais bon Mais ça reste quand même pas mal hein c'est une hybride quoi, là on l'a fait, enfin en fait non c'est pas une hybride c'est juste à la fin là on est hybride parce que on veut quand même gagner ce lobby mais... Et je pense qu'il faut pas taunter le... le pur sang et il faut taunter eux et lui il faut l'avoir très tôt, lui tu l'as tôt c'est incroyable. Hein. Après, je pense même qu'il y a moyen... Bon, après, on a eu ça super rapidement, donc évidemment, on pas... n'allait pas la virer. Mais franchement, il y a moyen de ne pas jouer avec les invocatrices. Hein. Tu joues avec euh, les sœurs morts et plein de saintes dames, ce genre de choses. Tu sais, ton board, il fait... Parce que finalement, elles, elles apportent la consistance, la tempo finalement. Voilà, c'est ça qui fait gagner maintenant. Mais, mais en fait, si tu as très tôt une Murmemore, limite, tu te dis, je laisse invocatrice, je la prends pas et, et je pars en full, full comme ça. Hein. Je pense vraiment que la compo peut être forte. Ouais il a beaucoup de stats, il a beaucoup de boubou, dommage Je pense qu'il a trop de boubou malheureusement Ah le hit il est dégueulasse hein. Ah si j'avais un tunnelier je pense qu'elle est gagnable cette game Honnêtement hein. Je pense qu'avec un tunnelier je la gagne, j'ai plus de ripop que lui Ouais avec un tunnelier c'était win Ouais c'est sûr qu'avec un tunnelier je la gagne. Ah dommage c'est frustrant alors que le tunnelier on en a eu des kilos. Ah dommage bien joué. Bien joué, ouais c'était certain. Après euh, il est à 23 je le tue pas forcément mais je pense qu'avec un tunnelier. Parce que vous voyez il finit pas très très haut en PV ces trucs. Il manquait vraiment un petit tunnelier. Et c'était win. Ah dommage. Ça reste une belle game.